Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'interview sur laquelle on va interviewer Laurent Sao. Alors je m'excuse par avance pour la qualité auditive euh, de cette interview. Il faut savoir qu'on est dans une convention qui avait beaucoup de bruit. Du coup, euh, j'ai décidé de réaliser cette petite vidéo juste avant pour vous prévenir que bah, même si c'est audible, le son n'est pas tip-top. Voilà, bonne interview Cependant, il contient... Exodia le maudit. Envoyons-lui les nôtres. Nost enfer, en avant Il faut que vous retrouviez Sacha et que vous l'aidiez. Je suis avec Monsieur Laurent bon Sao, comédien de. Je vous a une voix assez connue de toute notre enfance, qui est Yu-Gi-Oh Voilà, Yu-Gi-Oh! il fait la voix de Yami et de yugi Voilà. Et donc j'ai trois petites questions. Pour vous. La première qui est tout simple, c'est qu'est-ce que Yu-Gi-Oh vous a apporté euh, Alors le bonheur de rencontrer beaucoup de monde. Mais euh. Bien plus tard parce que il ya 20 ans je savais pas ce que ça allait être les animés a pris euh, maintenant je sais que avec le stream avec les jeux de cartes avec les tournois ça reprend un peu un phénomène euh, ça reprend un peu d'ampleur ça m'a apporté des, des belles rencontres euh, notamment avec euh, l'équipe de konami avec l'équipe de la team Ixid, avec euh, le stream avec vous et, et euh, euh, vous tous, voulez... tous les gens qui continuent à regarder le dessin animé je... plus plaisir en fait les... Ce que ça m'a apporté, c'est juste du plaisir de rencontrer, de pouvoir échanger euh, voilà, oui. avec les gens. Il y a un film qui est sorti récemment, vous avez aussi doublé de nous. Et en fait, vous êtes un peu attaché à lui Alors, le, le, tu parles de, de, de, de, de, de, de 2016, film 2016 film qui Dark Dimension. J'ai peut-être juste un, un petit scout. Okay. Okay. On, on fait tout pour pouvoir le doubler en français, avec l'équipe d'origine. Mm -hmm. On a juste un problème de, de, de savoir qui prend les droits, qui a les droits. Ouais. Ouais. Ouais Là, ça en voilà. nous. Mais euh, ça veut dire en gros, on, on essaye de tout faire pour pouvoir avoir la version française. Ah, D'accord. Voilà. J'espère qu'on l'aura. alors ah, ah, J'espère aussi. C'est hein. notre enfance en fait. Tu dis, ouais. c'est votre voix. Et quand j'ai compris, parce que j'ai appris grâce au stream, quand vous faisiez les deux voix, ouais. j'ai été choqué de me dire vous arrivez à passer d'une voix à l'autre. Moi, je pensais que c'était deux personnes différentes. Je impressionné. Du coup, petite question, de la deuxième. Si vous pas que vous connaissez l'univers, est-ce que vous avez trouver un autre personnage que Yugi Normalement, Yugi ça a été un peu peur de quand vous l'avez. avez découvert le personnage. Oui non, en fait, euh, j'ai passé une audition euh, pour Yami à la base. on m'a demandé. moi je faisais Pierre dans les Pokémon. Oui ça j'ai fait ça. 9 saisons. J'ai partagé le rôle avec euh, Anthony. J'ai dépanné Anthony pour les 9 premières saisons de Pokémon. Quand Anthony est revenu en Belgique à ce moment-là, moi je suis parti en France, je, je venais habiter en France, donc c'est lui qui a repris, donc il a fait beaucoup plus de Pokémon que moi. Mais à l'époque, quand je faisais Pokémon, euh, on m'a proposé à un moment donné de faire une audition pour Yogi. J'ai auditionné pour la voix de Yami, on m'a dit, tu sais, il y a aussi le personnage qui est petit, il se dédouble en fait, donc il y a la voix du petit, et on va devoir prendre un autre acteur. Je dit écoute, je peux essayer, on verra. je dit ça me parle, Et je l'ai essayé, et en fait, euh, les gens qui ont fait le casting se sont dit Ah on veut ces deux acteurs-là En fait, c'était ma voix. Comme sur moi. Ils voilà. sont tombés dans le panneau, comme moi, d'arriver à. Mais je me suis je me suis, voilà, je me suis bien amusé à ça. Ça Vous Vous a amusé de continuer. Euh... Oui, j'ai pas eu forcément d'autres envies sur les, les, les autres personnages parce que je. Bon, il y avait d'autres amis à moi, Joey par exemple, Bruno Molennard qui était formidable, Tristan, qui était David Manet, euh, qui est devenu Docteur Wu à la fin. Bref, tous les gens, Nessine Guetta qui est aujourd'hui une star aussi du doublage. En fait ça nous a offert la possibilité finalement d'aller un peu plus loin dans l'univers du doublage sur d'autres choses, notamment des films aussi. On ouais, se retrouve un peu plus euh, voilà. régulièrement sur des projets ou presque. Voilà. Voilà. une petite question là, c'est très simple, c'est est-ce que vous avez déjà joué à jeu de cartes vous comprenez les règles Eh <rire> <Parce> que... <rire> bah, écoute non. Je viens d'y jouer là, à l'instant. J'étais avec la Team de sur une petite performance où ils ont refait les combats du premier épisode avec Kaïba. Mm -hmm. euh, donc, ce sont des joueurs professionnels avec des chaînes YouTube, notamment Yubel. YouTube. Oui, il Yubel et il y a Voilà, donc on était tous dans l'amphi. Ce qui fait que nous, on a refait au micro les voix et euh, au moins de Yami et de Yugi. Yubel, il a pris le rôle de Seto Kaiba. Kadir, il a pris le rôle de en fait, voilà Mais j'y connais pas plus que ça au quand j'ai fait le tournoi avec Zulu sur le stream au mois de juin, euh, heureusement qu'il était là. Ah. c'était préparé, parce que le, genre, le magicien c'était impressionnant, on a tous de eu des buissons à ce ouais. instant là, quand vous avez hurlé le magicien de Ténèbres, c'était impressionnant, euh, un peu Bah écoute, euh, merci. Merci à vous en tout cas, bonne euh, journée. rien, bah à bientôt.